Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élévons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel.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 Viens Jésus, prends la place du roi. Je suis heureuse. Je suis heureuse d'être à votre présence. Je sens votre amour, je sens, je sens votre fraternité et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Donc je salue Micheline, je salue Nancy, je salue la grande Angelina. je salue Papa Degbo, je salue... La sœur Fefe Tapa Irie, je salue Corinne, tous ceux qui sont connectés, le Seigneur nous bénit, alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les événements, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Mm.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 Que ton nom est grand, si je veux proclamer ce nom, Dieu est notre roi, le monde entier se prostène, du fond du cœur je me prostène aussi à ses pieds. Père éternel, ce soir encore les adorateurs et les adoratrices se prostènent devant toi. Nous nous prosternons devant celui qui est assis sur le trône. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant notre Dieu, notre Créateur. Nous nous prosternons devant notre souverain sacrificateur, notre avocat. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour t'apporter toute la gloire. Toute la gloire qui te revient, toute la gloire que les hommes t'ont volé, toute la gloire que le diable t'a volée, toute la gloire, Seigneur, que les principautés t'ont volé. Seigneur, toute la gloire, car c'est à toi qu'appartient la gloire. C'est à toi ce que reviennent la gloire. C'est à toi ce que convient la gloire. C'est à toi qu'appartient. Tu es le propriétaire de la gloire. Tu es le propriétaire de la Shekinah, Tu es le propriétaire de Kabod, Tu es le propriétaire Seigneur, repose à Kaya de la gloire. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Ce soir encore, nous sommes venus, Seigneur, t'apporter nos hommages. Nous sommes venus t'apporter notre reconnaissance. Nous sommes venus élever ton nom. Nous sommes venus te dire merci pour le souffle de vie. Nous sommes venus te dire merci pour la force, pour la joie, pour la paix. Nous sommes venus te dire merci pour la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice cette nous sommes venus te déclarer que tu es Dieu Nous sommes venus proclamer que tu es roi Tu es roi des rois, seigneur des seigneurs Reçois la gloire Merci Seigneur pour ta fidélité Merci Seigneur pour ton amour <coughs> Merci Seigneur pour ta beauté Il est assis sur son trône élevé Et tout dans les cieux Lui rend aux mains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 Il est trois fois Saint, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint, est son puissant nom. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es Saint, Saint, Saint. <coughs> t'adorons, nous t'adorons. Éternel des armées, tu es saint, saint, saint, nous bénissons, nous bénissons, l'éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous célébrons. L'éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous adorons l'éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Adorons Dieu, Alléluia, adorons Dieu. Amen, adorons Dieu, Alléluia, adorons Dieu, Amen, adorons Dieu, adorons Dieu, Alléluia. Adorons Dieu, Amen, Amen Adorons Dieu, Alléluia Adorons Dieu, Amen Élévons Dieu, Élévons Dieu Alléluia, Élévons Dieu Amen Élève mon Dieu, Alléluia, Élève mon Dieu, Amen, Car tu es Dieu au-dessus de la terre, Tu établis ton trône dans les cieux les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu. Au-dessus de la terre Tu établis Ton trône dans les cieux Dans les cieux Car tu es Dieu Au-dessus de la terre Tu es le roi le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu Adieu. Alléluia. Père céleste, nous te disons merci. Nous sommes venus ce soir te rendre hommage, Je te dire merci. t'exprimer notre reconnaissance. Oh, sur les montagnes, dans les vallées, c'est toi qui as créé les montagnes, sur la terre et dans la mer, sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre.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 Pour toujours, l'Éternel est ma force sur la terre des vivants. L'Éternel est bon pour toujours, l'Éternel est ma joie. Sur la terre des vivants, l'Éternel est bon pour les adoratrices. L'Éternel est notre force sur la terre des vivants. L'Éternel est bon pour les adorateurs.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 Pour toujours, l'éternel est ta force, sur la terre des vivants, l'éternel est bon. Pour toujours, l'éternel est ta joie, sur la terre des vivants, l'éternel est bon. Pour toujours, l'éternel est ta santé, sur la terre des vivants, l'éternel est bon. Pour toujours, l'éternel est ta victoire, sur la terre des vivants, l'éternel est bon. Pour toujours, l'éternel est ta défense sur la terre des vivants. L'éternel est bon. Pour toujours. L'éternel est ta lumière sur la terre des vivants. L'éternel est bon. Pour toujours. L'éternel est ta santé sur la terre des vivants. L'éternel est bon. Pour toujours. Alléluia. Seigneur te disant merci. Merci pour le sang de Jésus Christ, merci pour le sang de notre souverain sacrificateur, merci parce que Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir encore Seigneur, nous, nous venons à recouverts du sang de Jésus, merci pour le sang de la nouvelle alliance, merci pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Merci pour le sang divin le sang de Jésus merci pour le sang de Jésus ce soir Seigneur nous appliquons le sang de Jésus tu, tu, tu, as dit, tu as dit à Moïse le 14e jour ils appliqueront le sang de l'agneau sur, la, sur les linteaux des portes Seigneur nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur notre esprit notre âme et notre corps nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur la vie de chaque adorateur chaque adoratrice merci pour ton sang qui nous purifie Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Merci pour ton sang qui nous lave. Père, nous te célébrons. Nous te bénissons pour le sang de Jésus. Nous te remercions parce que nous avons accès au, devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous avons accès, Seigneur, non pas avec le sang des bouquets des taureaux, mais avec le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix au prix du sang de Jésus. Ce soir, le sang de l'agneau parle en notre faveur encore. Le sang de l'âne nous, nous purifie de tout péché. Car ta parole dit, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse au Seigneur. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes mes iniquités. C'est toi qui guéris nos maladies, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui as pardonné. Seigneur, tu as pris nos iniquités, tu as pris nos transgressions, tu as pris nos crimes, tu as pris nos fautes, nos... tu as pris nos erreurs. Seigneur, tu as pris nos offenses sur toi à la croix du calvaire. Et ton sang nous a lavé. Tu as dit, Père, pardonne le cas, ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Nous te demandons pardon Seigneur Pour nous-mêmes Nous te demandons pardon Seigneur Pour nos parents, pour nos enfants Pour nos frères et sœurs Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon Seigneur Pour notre pays Seigneur Nous te demandons pardon Seigneur Pour toutes les nations Seigneur Dans ce monde Nous te demandons pardon Seigneur Pour tout ce qui se passe dans les nations Papa Nous demandons ta miséricorde Nous demandons ta miséricorde Sur nos vies Nous demandons ta miséricorde Seigneur Merci Seigneur pour ta beauté. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est le prix qui devait être payé pour notre guérison. C'est le prix qui devait être payé pour le pardon de nos péchés. C'est le prix qui devait être payé pour notre salut. C'est le prix qui devait être payé pour que nous soyons enfants de Dieu. Seigneur merci pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir encore. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne savons même pas parler. Sans toi, nous ne savons même pas prier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même, intercède en notre faveur. Saint-Esprit, merci d'intercéder en notre faveur. Saint-Esprit, merci ce soir encore. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Esprit de vérité, nous nous soumettons à toi Esprit de vérité, viens adorer le Père en esprit, en vérité à travers nos lèvres, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens adorer le Père, viens glorifier Jésus. Oh, Saint-Esprit, toi qui es venu pour demeurer avec nous éternellement, viens nous conduire dans toute la vérité. Nous te bénissons, Seigneur. Viens nous conduire dans toute la vérité, Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, visite-nous encore ce soir. L'Esprit qui a écrit dans les morts, descend dans nos corps. Descends sur nous ce soir. Descends Rabosaka ya babara ma santa rabako. Yekete pori makaya bakoro santa rabako. Lebasa ya babara ma santa rabako ri makaya santa. Esprit de vie, yekete pa. Rebosaka ya babara ma seke. Reboseke ya babara rabako. Lebasa kaya babara makaya bakoro Raboseke ya santa. Saint esprit révèle-nous les mystères de ton royaume, révèle-nous les mystères de ta parole, nous demandons Saint esprit ce soir, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, cet esprit, esprit de révélation, esprit de connaissance, tant que la sagesse est finie, nous avons besoin de toi, Saint esprit manifeste-toi dans nos vies, cet esprit manifeste-toi Oh, Rabasaka, Yababa, Ramaseke Yebako, fais tomber les écailles de nos yeux. Illumine les yeux de notre entendement, Saint-Esprit. Shekarababa. Rabasaka ya. Oh Jésus, c'est toi qui bâtis du Saint-Esprit et de feu. Ce soir, bâtis chacun de nous. Bâtis chacun de nous. Tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme. Pas et et oui ma ca, re bossek ye bakori maka, ye bakori maka, bâtis nous du Saint-Esprit de feu. Ye re bossek ye bakori maka. Raba saka ye bakori bosata bakori maka. Oh Saint-Esprit, avons besoin de toi. Oh Rama sonto robo cheke te pouri maka ye bakori maka. Ye ke te ko robo sonto robo po. la place, pas la place, pas toute la place Saint-Esprit. Ye ke te pouri maka dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments. Re que pas dans ma cour et ma car que nous soyons effacés que Jésus soit glorifié que nous soyons effacés que Jésus soit glorifié il est que tes pouri ma car les bras falla pas dans que cité et dans ma cour car comme au jour de la Pentecôte visite nous cet esprit descends sur chacun de nous ce soir rebossé que tu es paraba descends sur chacun de nous rien que que paraba ka fais nous passer nos dimensions dans notre communion avec toi fais nous passer une autre dimension dans nos dans nos dimensions dans dans notre ministère rien que tes pour yamaka rabasaka yaba court yamaka touche maintenant ceux qui ne parlent pas en manga Rebosakaya, rebosakaya, ya rebon saka ya vosata oh Jésus celui qui bâtit cette école de feu Oh cet esprit, touche nos lèvres. Touche nos lèvres. Quand tu as touché les lèvres de Jérémie. Rebo masanta. Nous voulons que ce soit toi qui nous inspire Parle à travers nous. Parle à travers nous, nous sommes que le canal cet Esprit. Le bons sakaya maka, makar yeke te bon imakaya bakoro bo sota. Cet Esprit parle à nos vies, parle à nos âmes, parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Yéke parle à nos circonstances. Par ma sante robo chota. Rebo sek ye ba ba à makas Remplis-nous de Toi, ce soir, Remplis-nous de Toi, rebo sante robo nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. <coughs> Notre corps est le temple du Saint-Esprit. <coughs> Nous lions tout esprit de maladie au nom de Jésus-Christ prend rabo saka ya pa koribaka au nom de Jésus chekete korobosata rabara makasquete cet esprit merci pour ta présence cet esprit merci pour ta présence oh cet esprit merci hore masake ya babara masata rabako ya hore baska doroboshata rabara rabasaka ya babara korobose yekete porima oh ba oh le contrôle. Cet esprit prend le contrôle. Cet sur prend le contrôle. prend le contrôle. esprit contrôle. esprit de la résurrection esprit de la création, la vie de commencement était la part, au commencement de création de la terre, et l'esprit se mouvait au-dessus de la surface des eaux, au oh, cet « au oh, bouge en nous, bouge sur nous, repose à Kaya Bakour yamaka, Ori, masque, te yéba, para, masque, ya kaya, makaya, ah !» Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que nos vies de prière ne soient plus jamais les mêmes. rapport à Jésus à qui vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se si sur vous. Par Parimassam tababakoya. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons Dieu, Alléluia. Louons Dieu, Alléluia. Qu'il est bon de dire merci, Alléluia. Qu'il est bon de dire merci, Alléluia. Qu'il est bon de dire merci, Alléluia. Disons merci, Alléluia. Disons merci, Alléluia. Qu'il est bon de chanter Dieu, Alléluia. Qu'il est bon d'adorer Dieu, Alléluia. Qu'il est bon de servir Dieu, Alléluia. Servons-le, Alléluia. Servons Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, Amen, gloire à Jésus, gloire à Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité, c'est l'anniversaire d'Emma, la, la grande royale, Alléluia, nous allons Bénis les pour la vie d'Emma. Emma, joyeux anniversaire. O Rabba Sakayaba Santa. Emma, toi qui as dansé devant le Seigneur, comme David a dansé devant Dieu. Alléluia. Nous demandons que toute la royauté de David soit répandue sur ton nom de Jésus-Christ. Que tu sois, que tu aies la, la victoire partout où tu vas. Comme Dieu a accordé la victoire à David devant tous ses ennemis. Oh, le Seigneur, tu donnes la victoire devant tout Goliath qui se lève devant toi au nom de Jésus, ils viennent devant toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins, au nom de Jésus Christ, de la même manière que tu as dansé devant le Seigneur, il va permettre que les circonstances te fassent danser tous les jours, au nom de Jésus il va permettre que, au oh, tout tout événement concourt à ton bien que la victoire soit ton signalement au nom de jésus en, cette, en, cette, en ce nouvel âge que dieu te donne que lorsqu'on dit ton nom c'est la victoire qui réponde lorsqu'on dit ton nom dans le monde spirituel c'est la faveur qui répond lorsqu'on dit ton nom dans le monde spirituel c'est la gloire de dieu qui répond c'est dieu qui s'élève pour toi et tes ennemis se dispersent au nom de jésus que l'éternel étende sa main sur toi et comme il a dit dans le sur Néhémie, qui est en sa bonne main sur toi, pour t'accorder la bonne santé, pour t'apporter la bonne santé, la longévité, la grâce de le servir, la force de le servir tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, hein, que le Seigneur soit toujours avec toi. Au nom de Jésus-Christ, hein, et que la joie soit ton partage tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, hein. merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons, nous, allons partager, nous, a, nous allons adorer Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Et quand j'étais en train de, de méditer, de réfléchir, de réfléchir, et demain c'est l'ascension, demain c'est l'ascension, et donc j'étais en train de lire les passages sur l'ascension, sur la montée de Jésus. Quand nous lisons dans Luc,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 Nous allons prier sur ce passage, sur ce verset, avant de continuer la lecture. Nous allons demander au Seigneur, c'est Luc, Luc chapitre 24, du verset 44 au verset 53. Luc chapitre 24, verset 44 au verset 53. La Bible dit au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Nous allons faire cette prière-là. Nous allons demander à Jésus, Jésus ouvre notre esprit pour que nous comprenions les Écritures. Jésus, toi qui l'as fait pour les, les disciples, nous te demandons, ouvre nos, notre esprit, ouvre notre esprit. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole, donne-nous la connaissance de ta parole, donne-nous de connaître les mystères de ta parole, les mystères de ton royaume Ouvre notre esprit Jésus, ouvre notre esprit, nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Je continue la lecture, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem,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 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Excusez-moi, ma soeur, mon frère, nous qui sommes adorateurs, nous qui venons adorer l'éternel, le Dieu puissant Jésus, chaque soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous faisons bien. Parce que le jour de l'ascension de, de, de Jésus, les disciples l'ont adoré. L'adoration, ils ont adoré Jésus qui est Dieu. Et donc, notre, ce que nous faisons en tant qu'adorateurs, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous exécutons le plan de Dieu. Nous exécutons le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus a fait le résumé de sa vie. Jésus a dit, tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir et tout s'est accompli. Et il dit, il, il, il dit, le Christ devait souffrir. Il est ressuscité le troisième jour pour la répentance et le pardon des péchés. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire L'ascension, en, en, en, en, en méditant sur ce passage-là, mais cet esprit m'a fait comprendre que l'ascension, c'est l'atmosphère de gloire. Alléluia. Parce que la nuit est venue l'enlever. C'est la gloire de Dieu. La Shekina L'ascension, c'est le retour de Jésus dans la gloire. Amen. Dans la gloire du ciel. La gloire qu'il avait laissée pour venir sur la terre. L'ascension, c'est l'atmosphère de victoire définitive. Jésus, même avant de partir, il a fait son rapport de mission. Alléluia. Il dit il a fallu que ça accomplisse tout ce qui était écrit de lui. L'ascension, c'est l'atmosphère de couronnement. Et l'ascension, pour terminer, c'est comme le livre de Cathy. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que avec, par l'ascension, Jésus à une bonne fin. Et quand nous regardons l'ascension, quand nous regardons l'ascension, ça, ça me rappelle deux événements sur la terre. Sur la terre, si, si par exemple tu, tu, tu, tu es en ville et que quel, si quelqu'un, un habitant d'une ville, décède, on emmène son corps au village. Ça veut dire qu'il est originaire de tel village. Quelquefois même, des gens décèdent en Europe, on fait venir leur corps ici et on amène le corps au village. Ça veut dire que c'est leur lieu d'origine. Et c'est comme aussi les, les, les, les astronautes. Ils sont ils sont sur la Terre. Ils, font, ils vont faire des, des voyages de trois mois dans l'espace, pour arriver sur la Lune. Trois mois pour revenir encore. Ils reviennent sur la Terre parce que la Lune n'est pas leur, leur origine. Leur planète d'origine. C'est la Terre qui est leur planète d'origine. Et quand ils reviennent sur la Terre, les astronautes, ils sont célébrés, ils sont fêtés, ils sont couronnés, ils sont encouragés. Parce qu'ils ont mis leur vie en jeu pour la science. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai compris pour Jésus. Pour Jésus, il vient du ciel. Il a dit, personne n'a vu. Jésus, ce n'est celui qui vient du ciel. Jésus par son ascension, il nous montre que son origine, c'est le ciel. Il vient du ciel. Il a quitté le ciel pour venir accomplir une mission sur la terre. Et si Jésus n'avait pas réussi sa mission, si Jésus n'avait pas détruit les principautés, si Jésus n'avait pas vaincu la mort, si Jésus n'avait pas déprié les dominations, si Jésus n'avait pas vaincu Satan sur la croix, si Jésus n'avait pas vaincu la maladie, si Jésus n'avait pas vaincu la tombe, si Jésus n'était pas sorti vivant, il n'aurait pas eu de rapport de mission à présenter à Dieu. Il aurait, en tout cas la mort n'allait même pas le laisser monter au ciel. Alléluia. Mais quand l'ascension de Jésus veut dire une fin heureuse, une mission réussie. Amen. Ça veut dire couronnement, bénédiction. Et Jésus est notre exemple Alléluia, il nous montre la route, la route, il est le chemin qui mène au Père, il nous montre la route du Père, il nous montre que le, par le Saint-Esprit, il est monté au ciel, mais Jésus, quand, quand tu lis la Bible, quand tu lis dans, dans, dans Jean, Jean chapitre 20, quand il est ressuscité, que Marie de Madeleine voulait le toucher, il a dit « Non, ne me touche pas, je ne suis pas encore levé, vers mon Père ». Ça c'est Jean chapitre 20 verset 17. Jésus lui dit "Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père. Va mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu." Ça c'est une première montée au ciel qui a été faite qui a été faite sans bruit en Dieu et son fils. Quand nous lisons Hébreu 1, verset 3, Hébreu 1, verset 3, la Bible dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Jésus est remonté chez son papa. Jésus est remonté dans son lieu d'origine, il est venu en pèlerinage sur la terre, il est venu accomplir une mission, quand il, est venu, quand il venait sur la terre, il était venu avec une promesse. Les anges ont dit, je vous annonce que dans la ville de, de, de Bethléem, il vous est né un sauveur. Donc quand il est venu, un sauveur a été annoncé. Alléluia Maintenant. Et il est venu accomplir cela. Lui aussi, quand il partait, il a annoncé notre promesse. Il a dit Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui demeurera avec vous éternellement. Jésus est venu pour, pour une période bien définie. Mais le Saint-Esprit est venu pour demeurer avec nous éternellement et pour nous emmener vers le Père. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, restez ici jusqu'à ce que vous soyez la puissance d'en haut. Et nous aussi, nous aussi, en adorant le Seigneur, en le magnifiant tout le temps, nous fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui, au jour de la résurrection, qui va nous ressusciter. La Bible dit qu'au son de la trompette, Jésus va venir sur les nuées. Et ceux qui seront avec lui, son église, l'épouse qui sera préparée, on va le retrouver dans les airs. Alléluia À travers l'ascension, ma soeur, mon frère, adorateur, adoratrice, continuons à adorer le Seigneur. Continuons à faire de, de Dieu notre priorité. Continuons à servir le Seigneur de tout notre cœur. Parce que, dans ces temps qui sont les derniers, à tout moment, il peut apparaître dans la nuée. À tout moment, le Seigneur peut apparaître dans la nuée. Alléluia Il vient prendre son église, il vient prendre son épouse qui s'est préparée. Parce que les gens de l'autre côté aussi sont en train de, de se préparer. Mais tant que l'église n'est pas partie, l'ordre, l'ordre, qui sont en train de mettre ne peut pas ne peut pas s'exécuter. Alléluia Donc Jésus, Jésus est en train de nous montrer que on peut avoir une fin heureuse. La fin heureuse, c'est quand tu es sauvé. Tu as quitté cette terre et que tu, as, tu vas dans la félicité du Père. Adam est venu, il n'a pas eu une fin heureuse. Adam, c'est une tragédie. Adam a été chassé de son lieu d'origine. Il a été chassé du jardin d'Éden. C'est une tragédie. Caïn, c'est une tragédie. Alléluia. Même Lucifer est une tragédie. Il était un ange de lumière. Il était devant le trône de Dieu. Il apportait l'adoration devant Dieu. Mais un jour, une idée est rentrée dans son cœur. Il s'est rébellé devant Dieu. Il est devenu Satan. C'est une tragédie. Il va finir dans le lac de feu. Mais nous voyons des gens comme. Nous voyons des gens comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. A même régné Jésus trois fois, mais Jésus est venu vers lui. Quand Jésus est ressuscité, n'a pas laissé pied dans son péché. Il est venu dit pied même tu. Pour, la, pour chaque même tu, Jésus est en train d'effacer chaque fois qu'il a régné, parce qu'il a régné trois fois et Jésus lui a demandé trois fois même tu. Il a effacé son péché. Il est devenu il est devenu un grand apôtre. Le jour de, le jour de, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui a prêché. Et 3000 âmes se sont données à Jésus. Il a une fin heureuse. Il est moi-même dans la persécution, mais il est au ciel. Il est sauvé. Quand nous voyons l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a commencé comme persécuteur de l'église. Jésus l'a arrêté sur la route de Damas. Il a dit, « son son, je suis Jésus que tu persécutes. » Et il, il a capitulé devant la Seigneurie de Jésus. L'apôtre Paul a capitulé devant le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il a donné tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait à Jésus. Et l'apôtre Paul est celui qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul, Est un, est un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, en ce jour, en ce jour que nous qui, qui allons commémorer demain, la montée de Jésus, Jésus qui ouvre le ciel sur nous. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est le divin qui est venu rejoindre l'humain. Mais quand Jésus va au ciel, c'est un homme, il est le fils de l'homme, il est le fils de Dieu. C'est un homme qui fait son entrée dans le ciel. C'est un homme avec des marques dans la main, avec des trous. Il dit nous a gravés dans la paume de sa main. Et la Bible dit que Dieu nous a restés ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ à la droite de Dieu le Père. Alléluia. C'est un homme qui rentre au ciel désormais. Alléluia. C'est un homme que Dieu fait asseoir sur le trône d'autorité. C'est un homme à qui on a dit tout pouvoir, qui un homme qui a fait cette déclaration, qui a dit tout pouvoir avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce homme-là, c'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Celui qui a ouvert le chemin du salut pour nous. Celui qui fait rentrer l'être humain. Un homme, un homme au, au ciel, à la droite de Dieu le Père. Celui qui nous donne toute l'autorité de Dieu. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans autre passage, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il n'y a pas deux pouvoirs. C'est le même pouvoir que Jésus nous a donné. Alléluia. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la sorte de l'ennemi Parce qu'il est lui-même, il est assis en haut, très élevé au-dessus de tout Il a le contrôle sur tout dans l'univers Il est dans le lieu le plus élevé de l'univers Alléluia Celui que nous servons est puissant Celui que nous servons est vivant Celui que nous servons est victorieux Il a achevé sa mission Et à sa mission est réussie, Alléluia Désormais, Dieu a une famille sur la terre. Désormais, Dieu a ses enfants. Il dit, je suis venu avec mes brebis, et la vie. La vie de Dieu est là. Désormais, nous avons le repos. Il dit, je, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Désormais, nous avons la lumière du monde. La lumière du monde. Quelle que la lumière soit, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Désormais, nous avons la paix Il dit, je vous donne ma paix dans ce, dans, ce, dans ce monde tumultueux, Jésus dit, je vous donne ma paix Je ne vous la donne pas comme le monde la donne Il dit que votre cœur ne se trouve point Croyez en Dieu, croyez en moi Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures Alléluia Désormais, nous avons celui qui a dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Jésus nous a donné sa vie. Désormais, nous avons celui qui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous savons qu'un jour, quand nos jours seront accomplis, quand nous quitterons cette terre, nous connaissons notre destination. Alléluia. Celui que nous adorons nous tient par la main. Notre bon berger. Alléluia. Nous avons, nous avons deux exemples. Jésus a été enlevé, il a, il a été élevé au ciel. Mais dans la Bible, dans Genèse 5, dans Genèse 5, le verset 24, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Vous savez, Dieu fait toujours des répétitions. Avant que Jésus ne vienne, on tuait les animaux, on tuait les animaux, on tuait les animaux. Oh, le temple de Dieu là, le tabernacle de Dieu, c'était que le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des beignets, le sang des agneaux ça coulait, ça coulait. jour Dieu dit, j'en ai marre. Je suis fatigué de voir le sang couler. Mon fils doit venir. Le, celui qui a le sang divin, après ce sacrifice là, c'est le sacrifice ultime. C'est le sacrifice parfait. Amen. C'est le sacrifice de de la nouvelle alliance. Donc Dieu, un homme comme nous, la Bible dit tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu a pris Enoch. Premier enlèvement. Dieu a pris Enoch. On ne sait pas où il l'a envoyé, mais s'il a pris quelqu'un... Si Dieu a pris quelqu'un, ça veut dire qu'il est avec lui. La Bible ne, ne dit pas sa destination, mais la Bible nous dit que la Bible nous dit qui a pris Enoch. Et celui qui a pris Enoch, c'est la même personne qui a pris Jésus, qui a fait monter Jésus. Et nous voyons aussi le cas d'Elie. Élie, dans deux rois, dans deux rois, chapitre 2, verset 1, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Dans un tourbillon. Il a fait monter Élie au ciel dans un tourbillon. Maintenant, quand tu lis le verset 12. Deux rois, chapitre 2, verset 12. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie, et ne le vit plus. » Amen. En verset on on dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon. De la même manière que Jésus était avec ses disciples et puis une nuit est venue le séparer, l'enlever, les monter. Amen. Avec avec Enoch, on dit Dieu le prie, on sait pas comment il est monté. Avec Élie, Dieu envoyait un chat de feu un chat de feu et des chevaux de feu, dans un tourbillon, dans un tourbillon, il est monté, avec Jésus, Jésus lui-même, il est monté, Alléluia, Jésus est monté au ciel, mais il est parti pour parer une place pour nous, nous avons de l'espoir, il a dit, assieds Assets-toi, ma droite qu'est-ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied, Amen, et Jésus est venu exécuter, exécuter le cahier de charge. Que Dieu lui a donné et il pouvait, il pouvait repartir avec fierté, il pouvait repartir avec joie vers son Père. Alléluia, Alléluia, Amen. Nous avons l'assurance de notre destination quand nous quitterons cette terre. En fêtant l'ascension, nous avons l'assurance de notre destination, quand nous quitterons cette terre. En fêtant l'ascension, nous avons l'assurance que nous sommes gravés dans la paume de Jésus. Nous sommes au ciel avec Dieu. Notre souverain sacrificateur, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Alléluia. Continuons d'adorer le Seigneur. Frères et sœurs, continuons d'adorer Jésus. Alléluia. Jésus est notre victoire. Jésus est notre souverain sacrificateur. Jésus a réussi sa mission. Quelle que soit notre perfection. Alléluia. Quel que soit ce que... C'est ce que toi tu penses. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Parce que Dieu ne te voit pas. Dieu voit Jésus. Parce qu'il voit le sang de Jésus sur toi. Il dit, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit les moments où tu... Où on peut tomber, mais on se relève pour continuer à servir le Seigneur. N'abandonnons pas nos services au Seigneur. Alléluia, n'abandonnons pas notre adoration. Continuons à adorer Dieu dans les larmes, dans la joie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, que le Seigneur soit toujours, que nos yeux soient fixés sur Jésus, que le chef... Et le consommateur de notre foi. Alléluia. Nous pouvons, nous pouvons être fiers de Jésus. Nous pouvons être fiers parce qu'il a réussi sa mission et parce que Jésus a réussi sa mission. Nous aussi, nous réussissons, nous réussissons notre mission au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci notre grand frère. Alléluia. Le premier né parmi les morts. Le premier parmi plusieurs frères. Oh merci Jésus. Tu as dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Alléluia. Il dit, je te louerai dans l'assemblée de mes frères. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Ce soir encore, je veux te louer. Je veux te bénir. Quelles que soient les défaillances techniques, quelles que soient les défaillances informatiques, quelles que soient les décisions des êtres humains. Père, ce soir, en tant qu'adorateur, en tant qu'adoratrice, nous, nous nous élevons la voix vers toi. Nous te bénissons. Nous sommes fiers de ta voix comme Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es venu nous chercher. Alors que nous étions dans la perdition, dans la souillure. Tu es venu nous récupérer. Tu nous as lavés par ton sang. Tu as fait de nous des adorateurs comme les apôtres qui t'adoraient tu es monté. Seigneur, nous aussi, que notre adoration monte vers toi, que notre louange monte vers toi, que nos hommages montent vers toi, que notre reconnaissance monte vers toi, que notre acclamation monte vers toi. Ah! Rabo sakaya bako rubo santara bako ya yekete pori makaya bako Bo santara bako ramaseke eh mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit yekete pa rabo sakaya bako Oh Seigneur, merci pour ta bonté Merci Seigneur Merci Seigneur de nous avoir sélectionné. Seigneur, merci d'avoir sélectionné Mes frères et mes soeurs Merci Seigneur pour cette vision que tu nous as donnée Merci pour cette plateforme Que tu nous donnes Seigneur pour lever ta voix Pour élever nos, nos voix du, Vers toi, vers toi Seigneur Merci pour la grâce Merci Jésus d'être venu sur la terre Merci d'avoir reçu ta mission Sur la terre, oh toi qui es assis dans les lieux célestes, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Reçois notre adoration, papa. Reçois nos remerciements. Merci pour ta fidélité. Merci parce que la fin d'une chose, vous que son commencement. Seigneur Jésus, tu es né humblement dans une crèche. Ha! Mais c'est reparti glorieusement au ciel là. Rebossata santa la papa santa. On t'a rabaissé. Les soldats t'ont rabaissé. Les sacrificateurs ont craché sur toi. Mais tu as remonté dans ta gloire. Ta fin hein? est meilleure que ton commandement. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Jésus, reçoit notre acclamation. Jésus, reçoit nos acclamations. Jésus reçoit nos acclamations. Jésus tu ne t'es pas laissé perturber par n'importe quel événement sur cette terre. Tu es venu exécuter le programme de Dieu. Tu es venu exécuter le plan de Dieu. Tu es venu exécuter le cahier de charge. Et tu as vaincu. Toi le grand vainqueur. Toi le grand vainqueur. Toi le grand vainqueur. Toi le puissant guerrier. Toi le vaillant héros. Reçois la gloire. Pour la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 Jésus-Christ est son nom. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, Fort dans nos combats, Jésus-Christ est son nom. Christ a vécu pour toi, adorateur. Christ a vécu pour toi, adoratrice. Christ a vécu pour toi, ma sœur. Christ a vécu pour toi, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Christ a vécu pour nous, puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Christ a vaincu pour nous. Jéhovah règne, il règne, Géo Varenne, il règne, il règne, il est élevé au plus haut des cieux, il est élevé au plus haut des cieux. Jésus-Christ règne, règne, il règne, oui Jésus règne. Jésus Christ règne, il règne, il règne, il est élevé au plus haut des cieux, il est élevé au plus haut des cieux, il est roi des rois au plus haut des cieux, il est victorieux au plus haut des cieux, Alléluia, que le Seigneur te bénisse ma soeur mon frère, je te souhaite une belle fête d'ascension, demain adore le Seigneur. Donc si tu dois aller à la messe, va à la messe, si tu es à la maison, adore celui qui est monté, celui qui a ouvert le ciel pour toi, désormais le ciel est ouvert pour toi, désormais quand tu passes sur la terre, on t'entend au ciel, parce que ton souverain sacrificateur intercède dans ta faveur lui te joue. désormais, alléluia, ta voix retentit au ciel, amen, la Bible dit qu'il y a les parfums qui montent, ce sont la prière des saints, désormais le ciel est ouvert, pour recevoir à toi aussi l'exaucement de ta prière. Oh ton, ton, ton rédempteur est vivant. Ton défenseur est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Reçois toute la gloire. Seigneur, en tant qu'adorateur, en tant qu'adoratrice, reçois notre adoration. Reçois les sentiments de nos cœurs. Reçois les paroles de nos bouches. Reçois notre reconnaissance. Et que la fin de chacune de nous soit meilleure que notre commencement. Au nom de Jésus. Que la mission de chacune de nous soit une mission réussie. Que le ministère de chacun de nous soit un ministère réussi. Au nom de Jésus Christ. Merci pour ta fidélité. Que ta bonne main soit étendue sur nous. Au nom de Jésus. Et que le ciel que Jésus Christ, le ciel qui s'est ouvert pour Jésus Christ, Demeure ouvert sur nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une belle nuit, au nom de Jésus, Amen.